Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour du gros spoiler, du très gros spoiler Puisque l'on va parler eh euh, d'un endroit à Revendress et comme vous l'avez dans le titre Cela concerne très probablement du genre 95% voire plus l'Ena Alors je vais vous montrer la carte tout d'abord Donc c'est, si vous voulez voir par vous même justement le lieu que je vais évoquer c'est à Revendress Revendress donc vous allez euh, au Sanctuaire du Fou, vous prenez l'ascenseur qui est juste à côté vous montez vous suivez bah vous voyez ce, ce personnage là d'ailleurs hop vous montez ici et vous avez une tour, une grande tour en ruine à gauche et eh bien vous allez ici donc c'est au niveau de tombe-vis à peu près et vous allez dans cet endroit la flèche des hôtes invisibles dit comme ça ça n'a pas ça pas vraiment de on se dit oui bah c'est un nom d'endroit comme il peut y en avoir plein et en fait et eh bien cet endroit est très particulier j'ai pris un perso qui n'a fait euh, le, le, la chose, on va dire, pour pas encore, pour garder un peu de suspense, un petit peu, pour vous parler de, pour vous montrer le livre, mais en fait vous montez les marches et vous avez un livre, le journal perdu, qui se trouve ici. Vous ramassez le livre, il disparaîtra du coup pour ce personnage-là. Par contre, donc il ne sera plus jamais ici. Par contre, vous l'avez dans l'inventaire, infiltration ennemi, préface, lié unique, un rapport rédigé par un inconnu, la signature apposée sur la dernière page est désormais illisible et c'est quelque chose de très important alors tout d'abord parlons euh, des hôtes invisibles tout d'abord les hôtes invisibles on pourrait se dire bon est ce que c'est quelque chose est ce que ça part en théorie un peu n'importe quoi ou quoi que ce soit euh, je vous rappelle au niveau de la problématique si vous avez suivi les autres vidéos de lore de shadowlands et eh bien on a pas mal de enfin il y a toujours eu dès la blizzcon 2019 quand on nous a parlé du geôlier quand on nous a parlé de la menace quand on nous a dit bah on va l'antre est directement connecté à icecrown et, et... Il y a un lien, en fait, le roi Lich aurait été forgé dans l'antre, donc le roi Lich euh, serait en fait, eh bien... Euh une création du geôlier et euh, fait partie d'un plan du geôlier bah, c'est vrai que sur le moment beaucoup de gens ont crié redcon alors je vous rappelle que moi sur twitter j'avais calmé le jeu en mode tant qu'on n'a pas plus de détails c'est difficile on peut pas vraiment dire que c'est un redcon c'est peut-être des nouvelles enfin c'est ça peut être des nouvelles informations tout simplement parce que euh, je le rappelle que depuis warcraft 3 ce qui est dit c'est que le roi liche et de coup beaucoup se posent la question france monde, france -Monde je le rappelle c'est qu'une c'est qu'une extension du roi liche c'est partie du 7 roi liche le france monde à la base donc il y a le casque, mais il y a aussi l'épée, bien sûr, qui viennent de l'antre. Mais du coup, eh bien, on sait comment France Monde, on sait comment le roi Lich a été créé. C'est Kil'Jaeden à la base qui en est le commanditaire, et les Nathrezim ont été ajoutés cela en tant que geôlier du, du roi Lich. Et du coup, les Nathrezim, eh bien, ce sont, ce sont aussi les... pas les forgerons, mais ils ont, fait, ils ont participé à la création du roi Lich. Alors... Dans Warcraft 3, on ne nous, on nous précisait pas, alors donc là, ils avaient un marteau, ils avaient la petite forge, ils faisaient chauffer ça. Non, on nous dit juste qu'ils ont créé le Roi Lich, et ils ont euh, fabriqué, ils l'ont forgé, le Roi Lich. Mais on ne sait pas comment exactement. Ce qui va être intéressant avec Shadowlands, c'est qu'on va nous montrer qu'en fait, c'est pas que les démons. Mais le truc, du coup, c'est que beaucoup se sont dit, mais attendez, le, quel est le lien, du coup Puisque si c'est les terres d'ombre ça a pas vraiment à voir avec les démons, donc pourquoi, euh, pourquoi justement, eh bien, on, aurait, euh, on aurait une présence du coup ça pourrait faire peur à un Redcon. Ce qui est intéressant et depuis le début avec euh, Evanesor euh, et moi-même on en parle, c'est tout simplement euh, le fait que pour moi la clé pour pouvoir relier tout ça sans dire que c'est un Redcon et essayer de rassembler les choses, c'est l'inatrésime. C'est pas pour rien que d'ailleurs à Revendress, et on trouve cet endroit à Revendre's, Revendress, ah, c'est des vampires euh, qui s'appellent les Ventyrs. Euh, Natriu, Denatrius c'est le patron ça fait très penser au Natrezim Denatrius ça fait aussi penser euh, qui est dans le château de Natria ça fait penser à Natresa La capitale euh, La capitale enfin la planète euh, mère des, des, des Natresim Donc c'est vrai que le côté vampire aussi bien entendu Donc c'est vrai qu'on est, est un petit peu en mode il pourrait y avoir des ressemblances, parce qu'en soi s'il n'y avait pas le lien, comme si on savait pas que le roi Lich avait été fabriqué par les démons, on pourrait se dire ouais bon bah, c'est des vampires, ça veut pas dire que tous les vampires sont pareils. Dans ce cas on peut dire que les Sandlings sont des vampires alors que rien à voir. Euh, donc au final, c'est pas en mode oui c'est des vampires, etc. Non, c'est juste que les natresim. Bon, après, il y a un aspect aussi très ressemblant avec euh, les espèces de grandes gargouilles euh, qui ressemble quand même pas mal à Denatrizim, mais c'est surtout, en plus c'est le modèle Denatrizim, mais surtout et Denatrius utilise un modèle de Natresim aussi, mais bon, il a le modèle d'Arthas, Arthas aussi un modèle de Natresim, Enfin, c'est les mal version euh, version euh, ont été à la salle, et du coup, bah, c'est le modèle Natresim. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi en fait Pourquoi relier tout ça bah, Ça permet justement de connecter l'histoire de Warcraft 3 et euh, le, la, la présence d'une menace encore plus grande qui viennent des terres d'ombre donc des terres des morts donc c'est assez intéressant maintenant il y a des éléments qui vont étayer tout ça on va, aller, on va commencer à lire le livre tout d'abord enfin non, on va, avant de commencer le livre d'ailleurs on va plutôt parler des hôtes invisibles ce que je disais donc l'endroit c'est la flèche des hôtes invisibles les hôtes invisibles et eh bien c'est euh, là dessus où Ed a fait un très très bon travail puisqu'ils ont relié ça à la BD Ashbringer, donc euh, la porte cendre et cette BD personnellement moi je suis pas très fan hein, d'Ashbringer euh, en tant qu'épée déjà je la trouve moche mais surtout l'histoire de la BD c'est euh, ils essayent d'expliquer des choses euh, inexplicables et ils essayent de, de rendre cohérent des éléments totalement incohérents, alors là les personnages que vous avez euh, dans la BD c'est tout simplement donc celui qui dit Woo, you are Legion"? Donc vous, mais qui êtes-vous? Vous êtes la Légion ardente. C'est Dasroan. Dasroan, c'est tout simplement l'un des premiers paladins qui fait partie de la Main d'argent, un des cinq paladins fondateurs de l'ordre de la Main d'argent. C'est celui qui a, qui a fondé la Croisade écarlate. Et en face de lui, et eh bien le Natrezim que vous voyez, c'est tout simplement Balnazar, celui qui va Habiter le corps de Das Rohan et se faire passer pour Das Rohan, alors qu'en fait c'était Balnazar qui sera une menace, hein, monastère écarlate, tout ça, tout ça, celui et Astratolm, ensuite celui que vous devrez détruire, euh, donc Astratolm en tant que chef de la croisade écarlate. Le truc c'est que bah, si vous avez regardé ma vidéo sur Wovania, vous le savez, ça n'a aucun sens, Balnazar a été tué normalement il a été tué à Warcraft 3 et on l'a ramené en mode oui machin et là c'était l'explication c'est donc les miens sont appelés Natrezim ou seigneur de l'épouvante dans votre langue mais peut-être que le mot Talkitun correspondrait mieux ça veut dire les hôtes invisibles et c'était déjà la traduction en français les unseen, unseen guests donc les hôtes invisibles à l'époque en français dans notre langage euh, fitting because alors fitting because i have existed here donc euh, parce que j'ai existé ici euh, entre les mondes, euh, entre le monde des vivants et celui des morts, attendant le, un moment comme celui-ci euh, pour pouvoir euh, sous votre nez, pour pouvoir enfin sous le nez du, du fléau, euh, pour pouvoir ne pas éveiller leurs suspicions. Donc ça, en fait, la, la première bulle est importante, la deuxième on s'en fout. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, bah, la deuxième c'est euh, c'est pour ça qu'en fait, je suis vivant, moi, Balnazar, j'ai été tué, mais pas vraiment, en fait Et euh, étonnamment, je vous rappelle que la BDH Bringer est sortie légèrement avant War of the Age King, parce qu'à euh, Vanilla, on n'avait aucune explication sur comment Balnazar est là. Donc avant, au tel cas, ils ont essayé d'expliquer, bah en fait, ouais, non, mais en fait, Balnazar et Varimathras, et rappelez-vous que Varimathras deviendra un traître à, à War of the Age King, donc il fallait expliquer que Varimathras, en fait, et Balnazar, et bien, ils avaient euh, feinté la mort, etc. Et en fait, ils étaient bien là. Ça n'a toujours aucun sens euh, à cette époque, ça c'est un énorme retcon de Warcraft 3 pour le coup ça Bon ça c'est du, du Vanilla Watelka Le truc c'est que du coup, et eh bien ça nous parlait justement des Talkitoon Donc le terme Talkitoon, euh, donc c'est bien les Dreadlord, hein, les Seigneurs de l'Épouvante, les Nathrezim Mais le mot Talkitoon, euh, donc dans la langue des Nathrezim Ils trouvent que ça leur sied très très bien puisque ce sont les Hôtes Invisibles Donc c'est la première fois qu'on parle d'Hôtes Invisibles et c'est assez intéressant parce que ce terme revient à Revendreth et vous allez voir là, parce que là vous dites ouais mais je vois toujours pas le lien, mais le gars, on va lire ce livre. Ce livre est très important, donc infiltration ennemie, préface. On sait que les seigneurs de l'épouvante ont toujours été des grands manipulateurs, depuis Warcraft 3, ça y'a a pas de problème. Ouais même c'est cool à gérer un petit peu moins bien je dirais les, les seigneurs de l'épouvante, on y reviendra juste après. Donc, première page, à notre merveilleux et resplendissant maître. J'ai le plaisir de vous informer, après une étude approfondie de nos rivaux, que j'ai que j'ai terminé mes observations. Veuillez accepter ce compte-rendu anticipé en attendant le rapport complet que je vous ferai parvenir au plus vite. Certaines de nos cibles seront certainement plus difficiles à éliminer que d'autres. Chacune d'entre elles est susceptible à différentes formes de manipulation et nos agences sont déjà infiltrées au plus profond de leur structure. Il s'agit après tout du devoir solennel pour lequel vous nous avez créés. Comme vous le dites souvent, dès lors qu'un désir est identifié, il peut être exploité. Mais assez palabré, parlons plutôt de nos trouvailles. À bien des égards, les titans seront les plus faciles à manipuler. Leur seul et unique objectif est d'imposer ordre et structure sur tout ce qui les entoure. Présentez-leur une force qui s'oppose directement à leur soif d'ordre et ils seront consumés par leur volonté de l'éradiquer. Leur panthéon, bien qu'apparemment uni, peut être fragmenté. Donc là déjà, on a une espèce de complot global qui est évoqué alors évidemment dans ce livre à aucun moment on ne parle de natrisme mais on parle de, de personnages enfin de, de, de, de créatures qui ont été créées par un maître tout puissant qui visiblement souhaite euh, je dirais saboter des, saboter des puiss... enfin saboter des ennemis des adversaires et là on parle du coup des titans donc quelque chose de niveau cosmique et le plan c'est d'essayer de les diviser parce que unis ils sont extrêmement puissants donc on essaye de les diviser on y reviendra après. Seigneurs du vide nous ont presque accueillis à bras ouverts. Ils sont tellement préoccupés par leurs mille vérités qu'ils ignorent les mensonges que nous semons dans leurs rangs. Nous devrions pouvoir utiliser leur vaste influence pour les retourner contre nos autres rivaux. Il faut toutefois rester sur nos gardes, ils sont capables de prédire plusieurs dénouements et donc concevable qu'ils anticipent notre arrivée. A l'instar des titans, les narus et leurs gardiens sont résolus et obstinés. Leur adhérence à une voie linéaire est une faiblesse évidente. Ils aiment par-dessus tout avoir raison. S'ils pensent avoir converti l'un d'entre nous à leur précieuse lumière, ils feront entièrement confiance ils feront entière confiance à cet agent. Les partisans de la vie sont des adversaires insidieux, sans doute parce que leur nature est diamétralement opposée à la nôtre. Nous en avons toutefois beaucoup appris en observant le lien unissant leur plan et Sylvarden. Et nous sommes raisonnablement sûrs d'avoir identifié une faiblesse. Notre agent a déjà gagné la confiance de la cible. Comme nous le disions précédemment, notre position dans le plan du désordre se développe sans encombre. L'absorption d'énergie gangrenée est un procédé déplaisant, mais nécessaire. La ruse que vous, nous avez élaborée, que vous avez élaborée portera ses fruits pendant des générations. Comme toujours, nous vous servirons telle une main invisible. Nous empoisonnerons tout hôte assez naïf pour nous inviter dans ses rangs. Je reste tout jamais à votre service. Là, c'est une bombe évidemment qui est larguée on nous présente toutes les forces cosmiques, donc... Les forces de l'ordre, les titans, les forces du désordre, qui n'est jamais évoqué mais les forces du désordre c'est les forces du chaos, c'est la Légion Ardente Les forces de la lumière, les forces du vide et les forces de la nature qui sont diamétralement opposées à... Et là vous ouvrez votre tableau périodique Chronicles Légion, c'est... La cosmogonie, c'est la mort évidemment Donc s'ils sont opposés à la nature, à la, à la vie, eh bien c'est la mort généralement alors attention, nature et mort ne sont pas si opposés que ça, puisque bah, Sylvarden, c'est justement l'union des deux au final. Mais là, c'est vraiment la vie face à la mort, dans, dans, dans l'idée. Donc ça, c'est assez intéressant, euh, puisque vous voyez qu'en fait, il y a une main qui est justement invisible, qui essaye de, de saboter, je dirais, les différentes forces cosmiques, essaye de les retourner les unes contre les autres, pour pouvoir, eh bien, tranquillement, dans l'ombre, pouvoir, sans mauvais jeu de mots, pouvoir s'élever, on va dire, et pouvoir potentiellement devenir la force principale. Donc c'est très intéressant, alors on n'a pas la finalité de ce plan bien entendu, mais dans, dans cette espèce de guerre cosmique entre les différentes forces cosmiques, eh bien c'est très intéressant. Donc on nous parle des titans, les titans seront plus faciles à, à manipuler, leur seul unique objectif est d'imposer de l'ordre, structure sur tout ce qui les entoure. Rappelez-vous qui, euh, qui historiquement, et dans ma vidéo sur la cosmogonie j'en ai reparlé alors que Blizzard avait essayé d'écarter ça, mais je vous rappelle qu'au tout début, comment Sargeras, comment l'explication avait été donnée que comment Sargeras avait été corrompu comment Sargeras était retourné contre son panthéon et eh bien c'était les Natrezim et les Eredars à l'époque qui l'avait retourné qui, euh, qui lui avait un petit peu manipulé qui lui avait dit euh, regarde ce que tu penses savoir euh, c'est pas bon et finalement eh bien il, avait, il était devenu un démon il était devenu leur chef à Burning Crusade on a Redcon les Eredars en disant que les Eredars en fait euh, bah, c'est Sargeras qui les a transformés et les Eredars sont devenus les Draenei enfin une partie des Eredars sont devenus les Draenei l'autre les Manari Cosmogonie sur les Draenei mais du coup les Natresim étaient encore là. On avait commencé à minimiser le rôle des, des Natresim. Le pire étant à Légion à Chronicles où en gros on nous dit oui les Natresim ils ont parlé à Sargeras, mais Sargeras il est corrompu c'est pas les Natrésim, c'est l'ouverture euh, de, de Mardoum qui l'a vraiment corrompu. Justement dans ma vidéo sur la cosmogonie j'avais essayé de rappeler que les Natrésim ont toujours un rôle à jouer bien entendu, même si Légion, euh, même si Chronicles essaye de minimiser leur rôle, hein, ils ont été énormément minimisés leur rôle dans Chronicles. Et eh bien là justement on revient aux origines Shadowlands fait énormément ça On revient sur du Warcraft 2, Warcraft 3 Et justement eh bien, les Nathrezim Sont bien responsables Enfin, Après là je dis pas Les Nathrezim sont responsables Faut que je reste en conditionnel Mais qui a manipulé les titans depuis le début de Warcraft C'est les Nathrezim Donc les Nathrezim qui auraient corrompu justement euh, qui aurait aidé à la corruption de Sargeras qui lui aurait euh, fait comprendre que il y a des choses terribles et qu'il faut euh, qu'il faut les détruire ça ça va très très bien dans la corruption de Sargeras après les seigneurs du vide nous ont presque accueillis à bras ouverts alors là pour le coup le chronicles the legion elle marche bien puisque Sargeras rencontre des ou ça sur un monde de... avec un titan alors je sais plus si c'est le monde qui est abrité par un titan ou si c'est un monde oui si c'est ça c'est le monde où il y a un titan un fœtus de titan donc euh, qui est complètement corrompu par le vide et sur la planète, et eh bien il y a des démons. Alors à l'époque, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. On disait, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les Que des forces du chaos euh, profitent de la destruction ambiante pour faire leurs petits pour trucs, faire leur, truc, euh, faire leur, leur base d'oeuvre, c'est pas forcément euh, incohérent. Mais du coup, bah ça, ça tombe très très bien parce qu'on sait que du coup il y a des natrésimes qui sont présents sur des, des mondes du vide, même si on nous a jamais précisé qu'ils étaient alliés à ce moment-là. Et eh bien Blizzard pourra facilement rabibiocher les deux trucs et dire, bah oui, oui il y a aussi des natrésimes chez le vide. Donc ça, c'est intéressant ce déjà, ce qui est aussi très intéressant dans ce, dans ce passage c'est qu'on nous présente les seigneurs du vide comme n'étant pas infaillibles, ce qui est plutôt une bonne chose les seigneurs du vide, depuis Légion et autres on est en mode c'est vraiment LA menace qui pèse sur tout le monde, combien de fois sur des lives ou sur Youtube j'entends des gens dire oui la vraie menace les vrais méchants dans Warcraft c'est les seigneurs du vide faire en sorte que chaque force cosmique et ses, ses points noirs et ses on va dire, points plus lumineux je trouve ça très intéressant, et par exemple là ce qui est dit c'est qu'en fait la force en question qui, on suspecte être les Trésime, eh bien essaye de faire passer les seigneurs du vide pour les grands grands grands méchants et qu'en fait eh bien tout le monde, ils essayent de retourner tout le monde contre les seigneurs du vide ce qui expliquerait aussi hein, les scénaristes qui depuis euh, Cataclysme et tout c'est euh, le vide, le vide, le vide, le vide, les DTA, les DTA, les seigneurs du vide, les seigneurs du vide et en fait bah chez les seigneurs du vide il y en a peut-être qui effectivement sont des connards mais comme on le sait il y a des milliers de visions différentes et possibles pour le vide alors bah, s'il y a des milliers de possibilités pour le vide on pourrait avoir des mecs qui n'ont pas forcément d'intérêt à tout détruire et des seigneurs du vide qui seraient eux par contre beaucoup plus euh, enclin à tout détruire en fait. Avec bah, par exemple un panthéon, enfin une espèce de panthéon du vide où il euh, bah, y a des forces destructrices et des forces plutôt euh, qui sont pas du tout en mode euh, on va tout détruire. Et par exemple peut-être que euh, l'arpenteur des ombres, pourquoi pas l'arpenteur des ombres pourrait être une espèce d'avatar de, d'un des seigneurs du vide ou en tout cas représenter hein, l'arpenteur du vide représenterait un peu plus justement une des visions du vide qui serait pas forcément totalement destructrice. À côté de ça. Nous avons euh, donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne fait pas passer non plus les seigneurs du vide pour des jambons, un peu quand même, bien sûr, on réduit leur impact donc forcément ça donne l'impression que c'est des jambons. Mais d'un autre côté, on rappelle pour pas détruire les prochaines extensions et paniquer la hype des seigneurs du vide, c'est quand même faut rappeler aussi que comme ils ont des milliers de visions, ils peuvent être perdus dans ces visions et ne pas voir les ou la menace arriver. Mais d'un autre côté, attention parce qu'ils ont énormément de visions donc ils peuvent aussi nous voir arriver. Donc il va y avoir une espèce y avoir de jeu de manipulation qui devrait être intéressant entre les forces de la mort, ça pour le coup c'est acté, et euh, les euh, forces du vide. A l'instar des titans, les narus et leurs gardiens sont résolus et obstinés. Leur adhérence à une voie linéaire est une faiblesse évidente. Ils aiment par-dessus tout avoir raison, s'ils pensent avoir converti l'un d'entre nous à la précieuse lumière, ils feront entièrement confiance à cet agent. Là évidemment on pense à qui On pense à l'autre action, Natrésime de lumière, qui est le seul Natrésime de lumière... Euh, connu, donc c'est vrai qu'on se dit Ah bah voilà l'autre action est l'agent infiltré Chez la lumière, maintenant on ne remet Plus du tout en cause le fait que bah, la lumière euh, euh, Enfin le fait que L'autre enfin, action soit un bon agent De la lumière, ce qui est aussi intéressant c'est que si vous avez Vu, lu en tout cas le, le, le, le Livre audio de la guerre de Milan, on sait que c'est aussi L'autre action qui a aidé un peu Aleria à, à euh, se tourner vers le vide on, on, Déjà à l'époque on aurait pu dire c'est un peu bizarre alors c'est à la fois très bien, moi je trouve ça très très bien de faire la connexion justement avec l'autre action, j'y reviendrai après. Le problème pour, pour l'autre action c'est qu'en fait ça le fait passer pour un Varimatras Bis, mais au lieu de servir Sylvanas, bah, l'autre action il sert la lumière quoi. Donc ça minimise totalement le rôle de l'autre action, ça en ferait juste un Atrésime lambda euh, qui comme tout... Les... Alors je veux dire l'intérêt de l'autre c'est que c'est un Atrésime qui combat ses frères. C'est le trait de caractère du personnage, c'est le truc qui peut permettre d'avoir un personnage très intéressant Moi quand j'ai découvert l'existence de l'autre action, j'étais en mode putain mais c'est trop bien Enfin ça y est un atrésime un peu intéressant développé peut-être avec des, une volonté de faire autre chose Enfin genre super intéressant Faire en sorte qu'en fait bah non comme Varimatras et tous les autres il a infiltré un groupe et pff, il s'en fout Ça casse un peu le personnage alors moi ce que j'ai évoqué, c'est que il pourrait faire cette espèce de grand plan Où les atrésimes essayent d'infiltrer de, de contrôler toutes les forces cosmiques mais par exemple pour ne pas perdre, parce que ça c'est super intéressant, bon du coup je vais le dire maintenant mais je trouve ça génial comme concept pour essayer de relier Warcraft 3 WoW, etc et remettre les Natrésimes sur un plan cosmique Ce qui était déjà le cas à Warcraft 3 qui a été totalement perdu dans Wo je veux dire les Natrésim dans Wo c'est des randoms qu'on bute dans la péninsule des flammes infernales et dans la vallée de Shadow Moon enfin à Burning Crusade on en, on en tue par paquet de 12 et à chaque fois les Natrésim c'est des démons oui un peu Waouh. J'ai fait un plan super compliqué, la terre est plate en fait enfin, Genre c'est les conspirationnistes euh, Faciles et qu'on éclate en deux secondes Je veux dire Anduin qui est pas un bon guerrier euh, Dans la BD de Légion bah, pour, pour donner un côté oui je, je m'en sors pas mal Il euh, finalement Il tue un, un Atrésime. Dans la cinématique de Khadgar de Légion Et eh il ben, y a un Atrésime qui essaye de faire euh, Ah là là Khadgar prend les pouvoirs euh, pour les pouvoirs du gardien, blablabla, bla bla bla bla, finalement il se fait massacrer Enfin, les natrésimes c'est les souffres douleurs de Wo depuis 15 ans euh, Je veux dire, que, que ce soit à Vanilla ou à, à, à Légion, les Nathrezim, c'est des sous-merdes hein. On les fracasse Ticondrius, qui est le chef de tous les Nathrezim, on l'a expédié sans véritablement euh, avoir de conversation intéressante ou quoi que ce soit à Légion Faut pas déconner Mais... Moi ce que j'aime bien c'est justement à Warcraft 3 les Nathrezim ça rigolait pas Je rappelle qu'Arthas sans France on il pouvait pas tuer Malganis c'était trop, trop, trop compliqué Et euh, bah, par exemple Sylvanas pour aller buter euh, comme on l'entend <rire> Sylvanas pour aller buter Balnazar et tout elle a fallu l'aide d'un Nathrezim qu'elle a menacé Qu'elle a retourné contre les deux autres Enfin, C'était quand même, les Nathrezim étaient pas des merdes Tychondrius c'était méga violent aussi dans Warcraft 3 Donc, C'était vraiment des, des, des, des créatures très puissantes donc c'était assez intéressant d'avoir, euh, je trouve que c'est intéressant de revenir à un natrésime un, un peu plus sacralisé et qui a un vrai rôle dans le côté cosmique. Maintenant l'autre action, bah, si on en fait un bis en mode, bah bon, en fait euh, non il avait tout prévu, il conspira, il conspire et tout, tu perds comme je disais l'intérêt d'avoir un personnage comme l'autre action. Ce qui pourrait être intéressant c'est qu'en fait l'autre action, du coup ce serait le geôlier qui a créé les natrésimes, serait le geôlier qui a envoyé les natrésimes un, euh, enfin infiltrer les différentes forces cosmiques. Donc les Natrésimes tels qu'on les connaît en tant que démons, bah, ce serait aussi des démons, parce qu'en infiltrant les ardentes ils ont eu la magie gangrenée et donc euh, bah, c'est devenu des démons. Les Eredars sont des démons. À la base, de... enfin, les Eredars, c'est des Draenei euh, qui ont choisi de suivre Sargeras. C'est ce... cette énergie démoniaque qui les a transformés en démons. Du coup, ce n'est pas incorrect de dire que les Natrésimes c'est démons. Ça ne redconne pas le fait que les Natrésimes sont pas des démons. Si, les Nathrezim sont des démons, mais avant, antérieure... enfin antérieurs à cette situation, bah, ils étaient... Euh à cette situation, ils étaient des, des, des, des créatures de la mort Et je rappelle quand même que les natresim sont les seuls démons qui avaient des liens avec la mort avec Des magies de l'ombre, etc. et euh, la nécromancie Donc, ils ont toujours eu un lien avec la mort les natresim Donc faire en sorte que justement, on ait euh, ce retour là Et en fait l'autre action sera la base de la force de la mort Alors attention à ne pas vous perdre, mais force de la mort Il serait parti vers les démons, comme la plupart des natresim Et ensuite, des démons, et eh bien il aurait infiltré la lumière pour pouvoir retourner un petit peu la lumière contre les autres forces. Et en fait, au sein de la lumière, eh bien c'est en fait, un agent infiltré qui se serait retourné contre ses anciens propriétaires et faire de l'autre action maintenant un véritable agent de la lumière, mais qui euh, ou alors en tout cas ce serait un arc d'une future extension par exemple sur la lumière, où au final l'autre action il, a, il, est, il est tenaillé entre, entre ses différentes positions et il n'arrive pas à... à, à à être convaincu et finalement et eh bien il arrivera à trouver sa place dans la lumière une espèce d'agent quadruple euh, mort démon lumière euh, finalement en fait démon enfin finalement mort mais en fait finalement il choisit de vraiment servir la lumière ça en ferait une espèce d'agent quadruple ce serait assez intéressant mais j'y crois pas je pense qu'ils vont sacrifier l'autre action pour une histoire plus globale euh, ce qui est dommage mais honnêtement le sacrifice vaut le coup euh, d'un point de vue plus euh, cosmique Sixième, les partisans de la vie, donc la nature, sont des adversaires insidieux sans doute parce que leur nature est diamétralement opposée à la nôtre. Encore une fois, mort face à la vie. Nous avons toutefois beaucoup appris en observant le lien unissant le plan et, leur plan et Sylvarden. Alors là, est, on est encore dans du spoiler, mais il semblerait que le raid après le château de Natria, donc le deuxième raid, euh, soit euh, data miné à Sylvarden. Donc pas mal de choses à Sylvarden. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que nous avons... Euh, donc voilà, Sylvarden est quelque chose qui intéresse énormément le geôlier et le Trezim. Enfin, les potentiels natrésimes, et nous pour le coup, le Geôlier, ça on sait. Hein. Il a des agents d'ailleurs à Sylvarden, comme Moïzala par exemple. On sait pas encore si Gorak et les, les Drus ont un lien avec le Geôlier, mais pour le moment, il y a. On sait par contre, Moïzala lui c'est sûr, et on sait que eh bien il est à Sylvarden. Euh, et nous sommes raisonnablement sûrs d'avoir identifié une faiblesse. Alors, laquelle ça, je ne sais pas. Notre agent a déjà gagné la confiance de la cible. Alors, en VO, c'est dit que c'est un une agente, donc euh, une, une femme. Qui a, infiltré, euh, qui a infiltré et qui aurait gagné la confiance de la cible. La cible, on imagine bien sûr que c'est la reine de l'hiver. Du coup, ce serait quelqu'un qui gravite autour de la reine de l'hiver qui serait euh, potentiellement une natrésime. Euh, ou alors, euh, est-ce que ce serait la reine de l'hiver bah Après, là, là pour moi, on n'a pas assez de solide pour pouvoir dire euh, qui est cet agent. Et euh, la cible, a peut-être un peu plus. Parce que la cible, j'imagine que c'est le chef de Sylvarden, donc la reine de l'hiver. Maintenant dire euh, qui est l'agent, ça moi je laisse les, les youtubeurs américains faire des théories sans, aucun, euh, sans aucune base Parce que, euh, oui petite, petite clash, mais en vrai ça ne m'intéresse pas, ce genre de théorie ça ne m'intéresse pas Moi je, comme là c'est une vidéo de théorie vous allez me dire, hein, donc c'est un peu de mauvaise foi Mais en fait il y a du concret, il y a du basique, il y a des choses sur lesquelles on peut aller euh, savoir qui est l'agent Bon je, je laisse d'autres faire ça euh, niveau Numéro 7, comme nous le disions précédemment, notre position dans le plan du désordre se développe sans encombre Le désordre, pour ceux qui l'ont oublié, c'est la Légion Ardente hein. C'est le chaos, c'est le désordre, c'est l'opposé à l'ordre Le chaos, la Légion Ardente Comme nous le disions précédemment, donc notre position dans le plan du désordre se développe sans encombre Bon bah ça, on sait que les Nathrezim sont dans la Légion Ardente donc il n'y a pas de problème L'absorption d'énergie gangrenée est un procédé déplaisant mais nécessaire Ok, donc ils n'aiment pas trop l'énergie gangrenée Mais d'un autre côté, bon, en plus pas... on n'aime pas, c'est déplaisant Donc c'est... Euh... Un cap un hein, passé un peu difficile, mais bon, voilà, c'est ok. La russe que vous avez élaborée portera ses fruits pendant des générations. On sait encore qu'il reste des natrésimes vivants, notamment Malganis, donc peut-être qu'on pourrait avoir justement des natrésimes qui euh, euh, essayent de reformer un peu la Légion Ardente, parce que le principe de, de l'extension Légion, c'est qu'on a tué euh, l'état-major de la Légion Ardente, hein, Kil'Jaeden, euh, Tychondrius, etc. C'est un peu dommage d'avoir tué Tychondrius du coup, hein Comme quoi, c'était pas prévu depuis le début, parce que sinon ils auraient gardé Tychondrius, hein euh, donc ça peut être intéressant voilà, d'avoir des, des de retrouver des Nettrezim qui essaieraient de rassembler les démons euh, Parce qu'il reste plein de démons, hein, parce on a juste coupé la tête au serpent mais le serpent il est encore là donc on va lui greffer une tête mécanique avec les derniers, enfin avec d'autres natrésimes donc ça pourrait être intéressant Petit point ainsi, alors j'ai oublié le nom peut-être que vous me direz dans les commentaires mais à l'époque dans le RPG euh, Les natrésimes avaient des espèces de Super natrésimes qui euh, avaient un autre nom, ça finissait en izim aussi comme natrésime mais c'était autre chose Et à l'époque il était dit que c'était des, des, des cousins, euh, une race cousine des natrésimes qui étaient euh, des espèces de Uber Natrezim qui rigolaient pas non plus à mon avis, ce serait logique que Blizzard réutilise ce genre de, de choses euh, pour créer un nouveau bestiaire, mais qui serait lié au natrésime, et par exemple des natrésimes euh, primordiaux, quoi, des natrésimes qui n'auraient pas été euh, gangrénées, on va dire. Donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, vous allez me dire, bon, là, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui. C'est pour ça que je pense qu'on est sur du 95-99% de chances que ce soit les natrésimes, les agents en question. Maintenant, il y a un dernier. Vous, mesdames et messieurs, c'est celui-là. Il y a eu un leak. Du, euh, du magazine PC Gamer de novembre donc ça c'est la page de couverture sur euh, voilà, le novembre, le geôlier etc et comme vous le voyez c'est une CGI du geôlier il va y avoir une CGI, donc une cinématique avec euh, les grands moyens de Blizzard pour pouvoir eh bien, parler de Shadowlands et on y verrait le geôlier en CGI et quand vous voyez sa tête, on n'est pas du tout sur le modèle in-game, alors on sait qu'il y a déjà eu des nouvelles modifications sur le modèle du joli in-game, mais quand vous voyez ça Mesdames et messieurs, ça fait très natrésime Les petites quenottes, les, petites, les, les oreilles pointues, la musculature, le côté assez baraque. Les, euh, bien sûr, bon, bah ça, tout ce qui est rune, c'est lié à France Monde, tout ça, tout ça. Mais genre, ça fait extrêmement natresime. Hein. Ça me fait penser à Malganis, ça me fait penser à Tychondrius. Évidemment, donc, on arrive de plus en plus sur, sur le fait euh, bah, qu'on avait évoqué, d'avoir hein, avoir justement... Un Côté, euh, il faut lier les natrésimes aux terres des morts, faire en sorte que les natrésimes à la base soient, des, soient, euh, soient des, des créatures, des serviteurs du geôlier qui en fait aurait infiltré la Légion Ardente, qui, qui aurait on va dire été dans la Légion Ardente. Bah c'est vrai que ça permet de lier un petit peu tout ça et d'un point de vue cosmique c'est génial, c'est super intéressant Et ça permet tout simplement ainsi de pouvoir préparer les prochaines extensions Une un peu plus sur le, la vie, une un peu plus sur la lumière, une un peu plus sur le vide Enfin ça permet de développer plein de choses donc honnêtement à ce niveau là je pense que c'est excellent Et en plus de ça, ça ne redconne pas forcément Warcraft 3 et autres Au contraire, ça s'abreuve de ce qui avait été dit dans Warcraft 3 pour pouvoir continuer une histoire, bien sûr ça va être quand même quelques éléments, je pense à Wars of the King, puisque dans Wars of the Lich eh King, euh, il va falloir expliquer pourquoi, pourquoi justement euh, Arthas, le Roi Lich, s'oppose au Natrezim, si les Natrezim veulent le casque, etc. Il va falloir expliquer ça, ils peuvent l'expliquer de plusieurs manières, parce que je rappelle quand même que les Natrezim, hein, le, le fameux Balnazar, Varimatras, hein, qui se fout encore sur la gueule à Wotelka, d'ailleurs, hein, euh, enfin, les restes de Balnazar, parce que Balnazar est tué, mais ensuite bah, c'est plus Balnazar, c'est Malganis qui prend la croisade des de vidéo sur Wotelka Bah au final Varimatras tue les forces de Malganis Donc il faut le réexpliquer aussi ça mais vous en faites pas il y en a jamais eu Donc il y a quand même des petites incohérences qui vont devoir euh, sauter enfin, Il y a des petites incohérences à cause de, de, de Wotelka C'est pas un problème hein, de les dégager ça Mais euh, du coup genre la question c'est par exemple Le Roi Lige, est-ce que Kiljaiden aura quand même un rôle dans Les flashbacks, etc., où il a vraiment rencontré le geôlier, ou alors donc, parce que je rappelle quand même que les forces des, des démons, bah, le côté le pacte avec le diable, hein, il y a toujours, euh, toujours eu avec les démons, euh, les pactes, les forces de, de magie noire généralement aiment bien les pactes, hein, que ce soit les démons, mais aussi la mort. Je rappelle que quand Arthas prend France monde il y a vraiment l'idée d'un pacte, les de la mort en dehors d'Arthas, bah, il y avait l'idée du pacte avec Ner'Zhul, etc., etc. Donc, euh, le pacte est signé, hein, c'était un truc, Kel'Thuzal euh, a pactisé avec le roi Lich, donc la mort aussi fait des pactes, et je veux dire, à BFA, vous l'avez vu aussi avec Bonne samedi, le pacte, hein, les pactes Bonne samedi, il aime bien. Donc la, la mort et les démons ont toujours été associés à des pactes, donc est-ce que euh, les morts et les démons ont pactisé, ont fait un 50-50 sur les âmes, etc., qu'on avait évoqué sur d'autres vidéos aussi, ou en plus c'était une vidéo qu'on on a sorti avant celle-ci, ou avant les infos, où euh, bah, justement on disait que ce serait bien d'essayer de mettre un tout euh, cohérent où on n'exclut pas les démons, on essaye de les intégrer, donc est-ce que c'est une manipulation du geôlier, est-ce qu'il y a quand même eu un impact avec manipulation derrière ou est-ce que, euh, ça, ça sent la mani moi j'espère qu'il y a quand même un mais avec manipulation derrière, c'est à dire que les démons ne savent pas vraiment ce que veut le geôlier derrière et qu'en fait le geôlier bien sûr il pactise en mode oui oui c'est bon euh, ouais ouais ok Jaden, tu veux quoi tu veux tu veux un roi liche ok pas de problème pas de problème je te fabrique ça je te fabrique ça tu veux en fait tu veux parce que oui les, les êtres vivants ils sont chiants, ils obéissent pas donc tu veux des êtres morts vivants ok tu passes la commande ok tu passes la commande on fait un 50 50 sur les âmes euh, toi de toute façon tu en as pas besoin tu tues les mecs et euh, tu les remontes tu les relèves en squelette. ok bah moi je récupère 50% je récupère 50% pour pour moi même et moi ça me permet de me libérer en tant que geôlier plus tard donc ça, ça peut être ça peut être un pacte caché ça peut être euh, ça peut Enfin, ce qui est sûr c'est qu'il y a une manipulation mais est-ce que c'est une manipulation totale ou est-ce que c'est une manipulation partielle je dirais je préférais une manipulation partielle personnellement euh, mais parce que sinon ça fait vraiment passer qu'il jade aussi pour un con euh, et l'idéal ce serait que personne ne soit blessé euh, dans, dans cette opération le problème de créer des nouveaux éléments c'est que ça peut affaiblir les, les éléments précédents alors que si tu dis qu'il y a eu une espèce de pacte je veux dire ça serait totalement cohérent et que la légion ardente en a rien à foutre de ce que va devenir le joli après parce que eux ils voient le court terme, il voit la destruction, enfin le court terme, le moyen terme, on va dire, la destruction, etc. Bah oui, ça, ça, ça paraît cohérent. Maintenant, il y a un autre point aussi qu'il va falloir gérer, et c'est le, le, la question du roi Lich. Ner'Zhul voulait se libérer de la Légion Ardente. Est-ce qu'il voulait se libérer aussi du Geôlier Et autre point, peut-être que par exemple, ça pourrait être une explication pour, euh, pour le roi Lich, le combat Arthas, vous savez, mental. Euh, le combat entre Arthas et Ner'Zhul, où Ner'Zhul aurait perdu, est-ce qu'on pourrait expliquer qu'en fait le Geôlier, euh, justement comme Ner'Zhul était un opposé au Geôlier, le Geôlier aurait peut-être donné une partie de sa force à Arthas pour pouvoir résister contre Ner'Zhul, ce qui expliquerait pourquoi Ner'Zhul n'apparaît pas à War Stage King, et qu'en fait, eh bien, euh, Arthas. En fait, l'évocation le, le, que j'avais faite dans la vidéo de Bolvar avec la fin de war King, en fait, on nous dirait que Arthas a essayé de résister. En fait, le roi Lich qu'on croiserait à Hotelka, moi j'avais dit, bah, ça pourrait être Ner'zhul. Et en fait, Arthas, on croit que c'est Arthas, mais en fait c'était Ner'zhul. Et Arthas lui a tenu la bride, ce qui explique énormément d'incohérence de Warsaw Us King. Bah, en fait, on pourrait avoir la même chose, mais avec le Joli. En fait, le Joli a prêté de sa force à Arthas qui a bouté Ner'zhul hors du casque. Enfin, pour le coup, ça serait assez... On pourrait se dire, bah oui, là, il n'y a pas de problème. Ok, je comprends pourquoi Ner'zhul est vaincu. Et d'un autre côté, en fait à Wotelka, bah, il y a le même rapport, mais en fait c'est le geôlier qui essaye de contrôler pleinement le casque, et Arthas lui tient tête. Il arrive à résister un petit peu et ralentir le, le, le casque, et du coup ça explique les incohérences de Wotelka. Bon, après maintenant le problème est, du coup, bah, en fait, Malganis et Varimatras essaieraient d'affaiblir le casque, pour, enfin d'affaiblir la présence d'Artas dans le casque pour que le geôlier prenne totalement le contrôle du roi Lich. Est-ce que c'est ça il va, falloir, il va falloir voir, bien sûr, ça, ça lève beaucoup de questions, mais en tout cas, moi ce que j'aime bien avec ce, ce livre, avec cette idée, il faudra bien sûr que ce soit dit, contrairement à BFA on va dire, il faudra que ce soit bien présenté aux joueurs et pas juste passer par cette quête. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un tout global super intéressant. Et euh, peut-être que l'autre action, ça sera sacrifié au passage pour donner ce tout intéressant. Mais en tout cas, moi, je suis très content euh, de la direction dans laquelle euh, va Shadowlands. Maintenant, il y a toujours ce qui est lié au roi Lich, moi, qui me fait peur, évidemment. Mais en tout cas, ce tout cohérent, là, inclure les netresimes dans la boucle, il fallait le faire. Il fallait le faire, c'était quasi indispensable, sinon c'était de la merde, à mon sens. L inclure les Natrésimes de ce système là et les, les glorifier en mode vraiment des agents très importants d'un point de vue cosmique c'est revenir à l'essence même des Natrésimes. donc c'est quelque chose de très très bon pour moi encore une fois on n'est pas sûr que ce soit les Natrésimes à 100% même si là on est à du 95-99% donc vraiment euh, je trouve cette idée excellente maintenant à voir voilà, la Légion Ardente, le Roi Lich comment on va on va ça aussi mais en tout cas c'est un très bon départ d'inclure les Natrésimes. Non moi je rigolerais toujours du traitement des natrésimes dans WoW qui a été absolument ridicule jusqu'à Shadowlands visiblement. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais dit hein, dans les commentaires sur Twitter et tout que je, je ferai une vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous intéresse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner vos questions bien sûr dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est clair que c'est vachement intéressant pour pouvoir hyper la menace du Jôlier parce que c'est vrai que le Joliet c'est un personnage qu'on ne connaît pas. Donc faire tout ça pour pouvoir se dire que ouais le Joliet il pèse vraiment méchamment. Oh, même les joueurs qui connaissent pas trop l'or tu leur expliques que voilà, le mec, bon. Quelqu'un qui connaît pas trop l'or et voit le geôlier, normalement il se dit bon, oh, il, il est méga vénère. Mais quelqu'un qui connaît un petit peu l'or, même pas forcément totalement, bah, pour amener, il y a des éléments qui, euh, quand tu connais pas tout, il y a des éléments qui vont te dire waouh, c'est du redcon. Ça On crie facilement au redcon généralement dans ce genre de cas. Mais pour le coup, et eh bah, moi je trouve que c'est un très bon point pour pouvoir hyper le geôlier, hyper les natrismes, hyper même les forces du vide, les forces de la lumière, etc. C'est un très bon point à ce niveau-là. On sent vraiment qu'il y a un travail derrière de de volonté d'agrandir le, les choses et également de rendre le tout cohérent en respectant ce qui a été fait avant donc moi j'applaudis, je ne fais qu'applaudir Et bon maintenant rip l'autre action probablement mais on espère on espère que l'autre action aura un bon développement malgré tout mais bon voilà, très très, bon, euh, très très bon point de fait par Blizzard, on verra la suite en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube à liker, à follow le compte Twitter à liker la page Facebook faire un tour sur la boutique tout ça tout ça, plein de bisous et à bientôt. A plus.